un tutoriel sur l'encadrement des cordées autonomes euh, parce que euh, l'autonomie en alpinisme ça s'apprend alors ça peut s'apprendre euh, sous la responsabilité soit d'un guide soit avec la FFME, la FFcam, des associations telles que l'UCPA et aussi avec des guides indépendants ou euh, dans le cadre euh, de stages organisés par du bureau des guides euh, des compagnies de bureau des guides. Il faut que ça soit bien expliqué par l'organisateur. L'organisateur doit être assez clair avec. Il y a, une relais, enfin, il y a un contrat de, de responsabilité et d'information de l'organisateur qui doit informer le participant des risques que comporte ce style d'apprentissage. Le principe de l'UCPA le stage, quel que soit le stage et le niveau que vous avez, on essaie ici de vous donner de l'autonomie. Bonjour Eric, je suppose. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, je t'ai contacté, donc tu es prêt Exactement. à encadrer pour nous. Ouais. Euh, voilà, est-ce que tu as reçu mes documents, Eric Ouais, j'ai reçu le document, ben, justement. J'avais deux, trois petites questions. D'accord. Euh, tu peux savoir, euh, parce que moi j'ai déjà fait de la collectivité, j'ai déjà, déjà travaillé en collectivité. Mais jamais à l'UCPA. Jamais à l'UCPA. Euh... Alors je vais euh, un petit peu, en quelques mots, t'expliquer comment on fonctionne. Ouais. Tu vas avoir déjà cinq personnes. Donc j'ai cinq personnes. Cinq personnes, c'est-à-dire ces cinq personnes, tu vas avoir une personne avec toi et deux cordées autonomes. D'accord. Bonjour. Bonjour. Ah, je me présente, euh, je m'appelle euh, Eric Brech et c'est moi qui va être votre guide pour la semaine. Alors bonjour, moi je m'appelle Elise et je suis monitrice d'escalade et je pratique la montagne, je commence un peu et voilà j'aimerais bien en faire plus régulièrement. Moi c'est Camille, euh, j'ai un petit peu l'habitude d'en faire mais surtout en seconde en fait. C'est Thibaut et, euh, et en fait je pratique de la montagne avec des amis, habituellement ça fait 3-4 ans et, euh, et là j'aimerais être un peu plus autonome euh, voilà, sur des courses peut-être un peu plus difficiles. Et euh, sinon euh, moi j'aimerais bien faire la Rade Rochefort. Ouais, ouais, bah écoute, euh, ouais, pourquoi pas Patrick, salut Eric, salut Voilà, écoute, euh, figure-toi que je viens de voir mes stagiaires, j'ai discuté avec eux, d euh, par rapport au sujet du programme, et puis j'ai vu leurs fiches, et disons j'en ai au moins un, deux ou trois là, qui vont, qui vont vraiment bien. Alors, aujourd'hui, en effet, on va aller grimper en... en air, on va aller voir un petit tour, faire un petit tour en escalade au Gaillan, et je voulais savoir si c'était possible d'aller faire les arrêts de Rochefort les arrêts de Rochefort. Ouais. Non, là, Eric, là, je te stoppe tout de suite. Les arrêts de Rochefort, on n'y pense plus. Hein, d'accord Donc, euh, vu le niveau qu'ils ont, moi, j'ai observé un petit peu les courses qu'ils ont faites. Ouais. Donc, il y a de quoi faire sans aller aux arrêts de Rochefort. Ouais. Hein, d'accord euh, Ce n'est pas fait pour des cordées autonomes, et notamment à 5 personnes. Quoi. Hein, on est bien d'accord. D'accord Ça, c'est exclu. Ok. Hein, okay on exclut. Voilà. Donc, ouais. moi, je te conseille écoute, fais déjà cette première journée, vérifie leur niveau technique. Ouais, leurs capacité etc. On ouais, ouais. assimiler tout ce que tu vas leur dire. Après, tu auras une école de glace demain, une course d'application sur le surlente demain. Après, viens me voir. Ouais, on va discuter de ton choix, de la course. Tu discutes aussi avec eux. D'accord ouais, ouais. Et voilà, il faut voir vraiment à la baisse ce genre de truc Donc, quels que soient les stages proposés, le guide se doit impérativement d'évaluer le niveau réel euh, des stagiaires. Donc c'est ce qu'on appelle une évaluation initiale qui a un double objectif. C'est d'une part d'évaluer le niveau technique des stagiaires mais aussi de se mettre d'accord sur un protocole de sécurité qui soit commun, qui soit connu et euh, reconnu par l'ensemble du groupe. Et cette évaluation initiale peut se faire sous différentes formes. Soit sous forme de, de petites écoles euh, des écoles de rocher, de neige ou de glace. Et puis ça peut évoluer aussi sur des petites courses d'application. On va choisir des courses courtes pour que justement le stagiaire puisse répéter des manœuvres nouvelles peut-être pour lui. Et donc euh, des, les mots clés pour ce type d'évaluation initiale, c'est la progressivité dans le niveau de difficulté et puis aussi la progressivité dans la responsabilisation du stagiaire, euh, dans la responsabilisation qu'on va lui demander au fur et à mesure de la, euh, du stage. On va revoir un petit peu votre. déjà voir où vous en êtes au niveau de votre niveau technique. On va revoir les, euh, toutes les techniques de sécurité, que ce soit l'encordement, que ce soit l'assurage, les rappels et la communication dans le groupe. On va s'orienter plutôt côté montagne. Donc. Euh, on ne va pas grimper en moulinette, vous êtes déjà tous autonomes de ce côté-là, vous savez grimper en tête. On va le vérifier. On va déjà commencer par faire une voie là en utilisant les points, d'accord En mettant des dégaines. Et puis ensuite, on essaiera de faire la même chose en mettant des points, soit des freines, soit des coinceurs, d'accord On verra aussi les relais et bien sûr aussi la descente en rappel. Voilà, tiens, mettez deux mains en dessous. Voilà, très bien. tu okay. Utilise un peu de voix, hein. vas-y, tu peux y aller. Hein. Cam, je suis vaché. <rires> voilà, ben moi, cette école de neige, enfin, cette petite euh, promenade sur la neige, là, nous permet, enfin, mmh. va me permettre surtout de voir un petit peu votre niveau et de voir où vous en êtes. Euh, on maîtrise euh, la marche en neige. On fera ça bien sûr euh, en chaussures, ensuite on mettra les crampons, on verra avec le piolet, on verra tout ça. Et ça pourra nous permettre aussi, euh, c'est un élément qui permettra un peu de, de choisir la course fin du stage. Ok, okay. okay. Alors, la difficulté abordée avec les stagiaires, elle est plutôt à la baisse. Hein, C'est-à-dire qu'il faut que les gens pratiquent par eux-mêmes, hein, si possible. Ouais, c'est toi qui les auras évalués. Et ensuite, bien déterminer également le temps que tu vas mettre dans une voie, etc., qui est parfois multiplié par deux, voire par trois. Donc, ça, c'est objectif à la baisse. Hein, D'accord okay, okay, voilà, Dans la difficulté et au niveau du temps. Okay Moi, j'aimerais plutôt te conseiller, j'ai un petit truc qu'on fait assez souvent et qui est assez complet, ouais. c'est peut-être la traversée des pointes la Tu as déjà fait, je suppose. D'accord, ouais, donc ça, ça serait pour le vendredi, vendredi quoi. Hein. Voilà, pour ouais. le vendredi. Ouais. Hein, D'accord ouais. Alors bon, éventuellement, tu peux monter le jeudi hein, en refuge. Ouais. Hein, D'accord Peut-être euh, l'arrêt qui conduit au refuge des Cosmiques, l'arrêt à Laurence. ouais, ouais je vois. Hein, je pour vois compléter, plus. ça te fait une petite mise en forme déjà la veille. Ouais, ouais pour le demain voilà. Je pense que là c'est pas, pas, ouais. ouais. ouais. pas mal. Tu connais ces secteurs, ouais. ouais je, je vois, vois, je vois, un petit peu, je vois, vois. Entraîné un peu. Et là je pense que bon, c'est peut-être un peu en dessous du niveau de certains. Mais bon, ils vont bien travailler là-dessus et être euh, au niveau pour, le, pour la pointe nationale euh, Vous avez vu que l'arête elle est quand même très très fine hein. Donc euh, ce qu'on va faire pour la descente, c'est que moi je vais déjà partir avec Elise euh, Mathieu. Et, euh, Thibaut. et Thibaut, et puis toi par contre, Camille et Mickaël, vous m'attendez ici. Oui. Okay. ok, ça On marche se prépare Voilà exactement, vous mettez vos crampons tranquillement, vous mettez la corde déjà si vous voulez. Vous restez bien là, hein. vous ne bougez pas d'ici. tu vas t'arrêter là parce que là on arrive donc sur le glacier on vient de finir l'arête et on va changer l'entourdement Ok, euh, là, là ce qu'on fait, là on, on arrête la progression en autonomie parce que là vous avez vu les conditions, il y a du grésil, ça glisse, c'est vraiment, on a du mal à s'assurer et tout, donc euh, on va arrêter là. Par contre ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais rabouter toutes les cordes et on va rejoindre le glacier qui est en bas et on va tirer une grosse main courante. L'apprentissage de l'acquisition d'autonomie en alpinisme ne concerne pas que uniquement le volet technique. Il faut aussi que le guide aborde euh, les notions de préparation de course, d'orientation, de cartographie, de secourisme. Il veillera à faire ça pendant le stage afin que les stagiaires puissent avoir la panoplie de, des outils pour pouvoir évoluer en sécurité en alpinisme. Thibaut, tu vas te mettre avec Mickaël, ok Tous les deux ça change pas. Ensuite, euh, on va mettre Mathieu, tu vas te mettre avec Camille. Ok. Et Elise, tu vas rester avec moi. Ok On fait comme ça. Et toi, Élise, euh, bah, tu passeras devant euh, comme ça. Tu... On verra en fonction des conditions. Mais normalement, c'est ça l'objectif. Tu passeras vraiment devant. Euh, tout le matos, là, ça va Vous avez.. Euh... Bah, les dégaines, vous avez euh, les coinceurs, les coinceurs et Fren, tu, tu les as pris Ouais. Ça, c'est toi qui ouais, les as, ouais. hein. Ok. Euh, ouais. Eric, moi je me sens pas très bien, j'ai mal à la tête, j'ai pas bien dormi et je me sens pas très en forme. T'es vraiment ouais, très très mal, t'as envie de rester là ou... Non, je pense tu que peux je venir avec aller, nous. Mais Ouais, j'ai mal à la tête, je me sens un peu patraque. D'accord. Ok, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir avec moi. Comme ça, ben, du coup, tu seras un petit peu plus tranquille. Et puis, euh, Mathieu et Élise, ben, vous, vous êtes encore des autonomes. Tous beau temps, après cette bonne nuit en cabane. Ouais, Tip top. C'est <rire> beaucoup plus compliqué pour un guide de gérer le relationnel avec 4-5 personnes que d'avoir un seul client. Il doit garder la main sur la dynamique de groupe. Et surtout, il ne doit pas se laisser embarquer par les aspirations d'un ou deux membres de, du groupe. C'est lui qui va garder vraiment la direction du stage en main, parce que ça a une extrême importance sur le choix de la course. Il doit euh, inclure une grosse marge horaire, parce qu'avec des cordées autonomes, si on veut que ça soit pédagogiquement, il faut que les gens puissent euh, être autonomes le, au maximum, qu'il y ait un minimum d'intervention du guide. Et puis aussi, au niveau technique, on choisit la course en fonction du niveau technique du plus faible du groupe. Et en fait, juste derrière toi, on voit les arrêts de rocheforts. Ouais. Ah oui ouais, on voulait faire ça à la base. Et en fait, euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de niveau. Ouais. Mais bon, on, on s'est bien rendu compte quand même, encore des autonomes comme ça, c'est quand même pas si évident. On prend beaucoup plus de temps. Hein, les manips et tout, on est quand même 6 euh, en tout. Ouais. Donc forcément, bon, bah, voilà, ça ravonge un peu la sauce. C'est une belle course, c'est déjà un niveau plus intéressant, c'est sûr, mais bon, on voit bien qu'à 6, on met beaucoup plus de temps, donc euh, voilà, c'est sûr qu'on ne va pas aller faire les arrêts de Rochefort. Par contre, la traversée pointe la chenale, ça, ça va être un bon challenge. D'accord okay. Vous allez vraiment vous mettre en situation et... Et moi, je serais plus là pour, euh, pour vous regarder, pour, euh, pour gérer si jamais il y a un souci. Mais là, vous allez vraiment faire ça euh, tout ouais, seul. Pour qu'on euh, puisse euh, maniper, nous. Exactement, c'est l'objectif, c'est le but de l'opération. Ok, euh, ce qu'on va faire ici, on va rester. On va, donc, vous avez vu, il euh, y a une belle rimée là. Euh, on va déjà passer dans un premier temps en corde tendue. Donc, on garde la même distance de corde au niveau du passage de la rimée. Ensuite, on, ins on installera un amarrage. Soit sur le piolet, soit avec une, une broche, on verra, en fonction de la qualité de la, la neige ou de la glace. Et puis, euh, bah vous gardez bien des distances entre vous, pour pas qu'on se retrouve tous groupés là-haut. Là Et puis euh, ensuite, euh, on verra comment on va évoluer. D'accord Là, c'est parti sur la, la place du guide dans, la, dans les cordées. Euh, le guide n'aura pas toujours, euh, ne sera pas toujours en tête. Il pourra peut-être de temps en temps s'intercaler entre les deux cordées afin d'avoir un, une, une vue sur l'intégralité de ces cordées et pour pouvoir intervenir rapidement en cas de problème. Allez, vous restez bien corps tendu, d'accord On fait vraiment attention, on se surveille, d'accord et puis bien les pieds dans les traces, bien les crampons à plat, tout ce qu'on a vu en, en cramponnage, ok? Continuez comme ça, vous vous voyez entre les cailloux, pensez à poser les becquets. Voilà un droite et un gauche. Ensuite, l'autre point très important que le guide doit euh, euh, veiller, auquel il doit veiller, c'est l'aspect communication. Euh, donc ça passe la communication, ça passe d'une part par des briefings clairs. Régulier, compris par tous les stagiaires. Camille, tu vas m'assurer, d'accord je vais mettre des points intermédiaires. Je mettrai systématiquement une dégaine dessus, avec la corde qui passera dedans. Mais aussi de la communication sur le terrain. Euh, D'où l'intérêt de l'utilisation euh, de petites radios euh, talkie-walkie, le relais est prêt. prêt. donc, quitte la corde et dès que moi je suis prêt, je te donnerai le top départ. Le relais est prêt et la première cordée peut partir. je commence à être vraiment fatigué là, j'ai froid, j'ai mal aux mains, mal partout, ça devient trop dur. Ok bah écoute, euh, tu restes là où t'es, t'es bien là, ça va Ouais, pff, pas de tip top. Ok, je t'envoie une corde, d'accord, tu bouges pas, je t'envoie okay. une corde, tu accrocheras bien le mousqueton à vis sur le ponté de ton baudrier. Ça D'accord, ouais, voilà, okay. exactement, ponté du baudrier et je te donnerai le top départ. Ok d'accord tu là ouais ok vas-y tu te l'accroches là ouais c'est bon ok allez j'y vais ouais. Bon, comme vous me semblez un petit peu fatigué là, comme c'est la fin de journée, ce qu'on va faire ici, la pente est quand même assez raide. Déjà, ouais, déjà un peu plus raide. Donc ce qu'on va faire, on... je vais installer un corps mort, d'accord Camille, toi, tu vas descendre en premier. Moi, je vais te descendre, 30 mètres de corde environ. Une fois que tu seras arrêté, donc tu te poseras. C'est bon, tu peux t'installer là Ouais. Tu me fais donc un relais tu mettras une broche, deux broches, tu feras un vrai, un vrai relais, comme on a vu en glace la, la, la dernière fois. Et ensuite, vous descendrez en main courante sur la corde qui sera entre moi et Camille. Ok Hello! Oh. Elise, t'es vaché? Ok, vous vous vachez là, comme ça je retire le corps mort. passé hein. c'est bien passé tu ouais. regrettes pas d'avoir pris ce projet là non. non non non non non et puis en plus j'ai fait euh, j'ai fait la réunion avec les stagiaires ouais ah d'accord euh, tu vois ils sont tous contents, ouais. contents d'accord. Puis je te remercie encore de m'avoir un petit peu freiné sur l'histoire de l'arrêt de, la de Rochefort parce, ça, je que, te le fais pas dire. parce que je pense que j'aurais passé un petit moment quoi ouais moi je pense que en fait nous c'était très bien parce qu'ils étaient du coup en... c'est largement suffisant pour leur niveau Donc, ils étaient en autonomie jusqu'à un certain point où des fois j'ai dû quand même manipuler et euh, voilà, ils étaient super contents, j'ai fait la réunion avec eux, ils étaient contents, ils étaient contents d'être en autonomie et de pouvoir vraiment ouais, à, super. progresser. C'est quand même une course bon, de niveau pas très élevé, mais pour être autonome déjà, ben, c'est déjà assez difficile. Il ouais, y a des manipes y a y a des à faire. Ouais.